Alors bonjour, je suis Vincent Salimon, président et directeur de BMW Group France et nous venons d'avoir lors d'une convention concessionnaire une excellente présentation, et plus qu'une présentation en fait c'est une intervention, c'est un plongeon dans la réalité de Jean-Luc et, et ce qui était passionnant c'est que euh, ça touche réellement à ce qu'on vit au quotidien. On relève beaucoup de challenges sur ces dernières années, ces, dernières, ces derniers mois et, et ce qui est important et retenu en priorité c'est qu'il faut capitaliser sur les challenges, et il faut oser, il faut pas hésiter à oser, c'est ce que fait le BMW Group France mais, mais c'est bien de pouvoir capitaliser sur cette et expérience et l'expérience de Jean-Luc avec en plus quelqu'un qui est passionné par la marque, hein, je peux le dire Jean-Luc mais qui n'a pas l'expérience du monde de l'automobile et de tous les challenges supplémentaires parce qu'on a connu la pandémie, mais dans l'automobile, je crois qu'il y a pas mal de transformations justement à, à prendre en considération. Et, et le message, encore une fois, particulier, c'est n'ayons pas peur de la transformation. Au contraire, saisissons les opportunités parce que c'est comme ça qu'on grandit.